communauté internationale quand euh, les systèmes économiques et leurs principes se trouvent sous menace. Plusieurs euh, connexions commerciales, logistiques et autres qui ont été menacées déjà par la pandémie de COVID sont menacées de nouveau. Aujourd'hui, la réputation commerciale, euh, le manque de confiance vis-à-vis euh, des partenaires sont devenus euh, réalité. Et nos partenaires, euh, nos anciens partenaires, l'ont fait au nom euh, d'ambition et au nom d'illusion politique. Aujourd'hui, euh, je vous présenterai la vision de la... Russie et de nos dirigeants sur la situation actuelle économique et sur les perspectives. Et je vous dirai également comment la Russie prévoit d'agir dans des conditions économiques qui changent rapidement. Il y a deux ans, quand je parlais au forum de Davos, je disais que l'époque de monde monopolaire est terminée. Cela est terminé malgré toutes les tentatives de la préserver et de la conserver même par tous les moyens possibles. C'est un mouvement historique naturel, car il est très difficile de combiner la variété culturelle et économique avec le seul standard. Les standards qu'on essaie d'imposer à partir d'un seul centre. Et le défaut est contenu dans l'idée euh, que si c'est seulement les États forts qui prennent toutes les décisions, cela ne peut pas fonctionner. Et quand euh, toutes les décisions travaillent seulement dans un côté, seulement euh, quand on joue seulement dans. Euh, Sens. Les États-Unis, ayant prononcé leur victoire dans la guerre froide, euh, se sont vus en tant que missionnaires de Dieu sur la terre, qui ont les intérêts... Euh, qui sont considérés comme sacrés. Ils n'ont pas remarqué que pendant les dix dernières années, dans le monde entier, de, centres, de nouveaux centres puissants euh, se sont développés et ces centres développent leur propre modèle d'institution et de croissance économique. Ils ont droit de défendre leur souveraineté nationale. Il s'agit des processus naturels. Il s'agit également de changements tectoniques dans l'économie mondiale, dans tout le système de relations internationales où le rôle des États dynamiques ayant des perspectives est croissant. Les États qu'on ne peut plus ignorer. Je répéterai, ces changements ont un caractère fondamental et indéniable. Je dirais qu'il est impossible de rester assis et attendre que tout redevienne comme avant. Non, cela ne va pas se produire ainsi. Il Mais il semblerait qu il semble que certains leaders d'États occidentaux euh, restent, restent euh, centrés sur leurs illusions et s'accrochent aux idées euh, du passé, car ils pensent ils que la domination par l'Occident du, du système économique mondial est éternel. Non. Ils nient simplement la réalité. Ils essayent de contredire euh, le courant de l'histoire en restant dans leurs propres euh, illusions, en restant dans l'illusion euh, d'État de ce qu'on appelle le milliard d'or regardent le reste du monde comme leurs colonies et les habitants de ces pays sont considérés par eux comme euh, des hommes disons de deuxième catégorie. D'où provient euh, leur désir de punir ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, qui ne veulent pas se soumettre. Et en même temps aussi, ils violent leurs propres principes éthiques et mettent en doute la souveraineté de certains États. Par exemple, la Yougoslavie, la Syrie, la Libye, l'Irak, pour n'en nommer que quelques-uns. On essaye d'isoler les États qui vont à l'encontre de leur opinion. Même le sport, même les Jeux olympiques, même la culture sont interdits sous le motif de leur provenance. Et cela va aussi pour les sanctions à l'égard de la Russie qui sont enfondées et qui sont pas raisonnable. Leur rapidité est incroyable. Ces sanctions sont sans précédent. Ils veulent tout simplement faire s'écrouler l'économie russe. Ils essayent de frapper les finances, l'industrie et le niveau de vie des Russes. Mais il n'y arrive pas, c'est évident, il n'y arrive pas. Les entrepreneurs russes, les organes de pouvoir ont travaillé de façon unie. Les citoyens ont montré leur unité également. Nous avons réussi à stabiliser les marchés financiers, les marchés bancaires. Nous avons réinjecté des liquidités sur le marché. Nous avons assuré la stabilité des industries. Nous avons assuré les euh, lieux de travail pour nos travailleurs. Et donc, les pronostics catastrophiques de ce printemps n'ont pas euh, eu lieu. Mais nous comprenons d'où venaient ces prédictions concernant euh, les cours de dollars qui allaient augmenter, euh, les prédictions concernant euh, l'écroulement de notre économie. C'était une tentative de faire pression psychologique sur euh, notre milieu de, de business. Par ailleurs, certains de nos business, de business et leurs dirigeants ont succombé à ce type de prédiction catastrophiste. Cependant, je voudrais souligner encore une fois que nous devons être honnêtes et extrêmement réalistes dans nos conclusions et nous devons croire en nos forces. C'est très important. Nous nous sommes des personnes fortes et nous pouvons faire face à n'importe quel défi, nous pouvons résoudre n'importe quelle tâche. L'histoire de plusieurs millénaires de notre pays le dit. Trois mois après euh, les sanctions sans précédent, nous avons réussi à euh, mitiger l'inflation. Aujourd'hui, elle ne fait que 16,7%. Et comme vous savez, notre situation économique se stabilise, nos finances sont stables. Je ferai quelques comparaisons avec d'autres régions. Euh, oui, bien sûr, on pourrait dire que 16,7, c'est énorme euh, du point euh, de vue euh, global. Mais dans cette situation-là, euh, c'est peut-être pas euh, si négatif que cela. Nous avons eu un profit de 3 euh, milliards de euh, roubles, et donc cette euh, euh, situation positive avec. Euh, notre budget national a plus que quadruplé les prévisions que nous avons eues. Donc nous avons eu euh, la possibilité de reconstituer et refonder euh, nos marchés internes. Je vous ai déjà dit, nous avons pris des euh, mesures spécifiques et très ciblées pour réinjecter des liquidités euh, dans la activités de nos compagnies et tout ceci dans le deuxième trimestre de cette année. Et aujourd'hui, les entreprises nationales ont beaucoup plus de souplesse pour leur fonctionnement pendant le troisième trimestre. En ce qui concerne les paiements d'assurance, ils pourront être retardés également et on pourra le faire pendant 12 mois à partir du mois de juin de l'année prochaine. Nous avons également baissé les taux d'hypothèque au mois de mai qui représente 9%. Nous avons prolongé le programme euh, de, euh, de soutien de ce taux bas pour permettre aux Russes de continuer à investir dans l'immobilier. Et ensuite, également, les taux d'intérêt des banques russes continuent à descendre. Notre banque centrale continue à descendre son taux d'intérêt et je propose de descendre encore une fois le taux d'intérêt concernant les hypothèques jusqu'à 7%. Mais ce à quoi je voulais attirer votre attention, c'est que l'action des programmes initiés euh, euh, durera la même, euh, le même temps donc et se terminera à la fin de cette année. Donc les sommes des crédits maximum restent 12 millions de roubles pour Moscou et Saint-Pétersbourg et 10 millions de roubles pour le reste de notre pays. Nous avons bien évidemment attiré plus de crédits pour les investissements à long terme. Et notamment, nous devons euh, soutenir les... Euh, structure économique et nous devons le sortir de, du domaine de soutien étatique vers les structures financières et nous allons allouer 120 milliards de roubles pour le soutien de ces programmes, ce qui permettrait de nouvelles lignes de crédit pour des nouveaux euh, projet pour un demi-trillion euh, de roubles. Je vous disais que le blitzkrieg économique contre la Russie n'a pas eu de succès. Et comme vous savez, euh, l'arme euh, de sanctions, en fait, elle va euh, dans les deux sens. Et cela est démontré par euh, les quelques années euh, dernières. Et cette arme, elle menace également ceux qui l'inventent et ceux qui l'utilisent. Nous savons que parmi les leaders des États européens, au niveau euh, informel, euh, des perspectives assez inquiétantes sont discutées. Et ils disent que non seulement contre la Russie qu'ils vont euh, établir ce type de sanctions, mais contre tous ceux qui sont contre leur politique, y compris les membres de l'Union européenne. Mais ils ont déjà menacé leur propre économie en introduisant ces sanctions. Nous avons déjà vu euh, comment euh, les problèmes économiques et sociaux se sont renforcés et euh, accentués euh, en Union européenne et aux états unis Nous voyons à quel point le niveau de vie des Européens diminue. Nous avons fait quelques calculs et depuis le début des sanctions, euh, les pertes de l'Union européenne pourraient euh, euh, constituer 400 millions de dollars vers l'année prochaine. Ce sont les conséquences directes des sanctions et ce sont les Européens euh, qui vont payer ce prix-là. Maintenant, l'inflation dans les États membres de l'Union européenne a dépassé 20%. Je vous ai donné les chiffres concernant euh, notre inflation et le niveau d'inflation de l'Union européenne. Mais eux, ils ne mènent pas d'opérations militaires. Et vous voyez, chez eux aussi, le niveau d'inflation est le plus haut depuis les 40 dernières années. Mais nous avons déjà réussi à procéder à l'indexation de nos salaires ainsi que de nos retraites pour assurer le niveau de vie minimal des couches les plus défavorisées de la population et nous avons réussi également à soutenir notre système bancaire. Bien évidemment, nous comprenons que la situation actuelle est toujours difficile pour nos citoyens et je remercie que nos citoyens ont fait retourner beaucoup d'argent dans les banques vu ce taux d'intérêt assez élevé. Nous savons que l'inflation actuelle mange une grande partie de l'économie de nos citoyens. Nous savons aussi euh, que les pertes pour les compagnies européennes sont énormes. Euh, nous savons que l'économie européenne perd de la rapidité de sa croissance de façon systémique pour plusieurs années. Ils ont des problèmes systémiques profonds qui sont là et qui vont croître. J'en ai également parlé à Davos. Les conséquences directes des politiques européennes actuelles seront les l'exacerbation de euh, cassures, de fractures qui existent dans leur société et entre les différentes couches de leur société. Aujourd'hui, ces contradictions... Euh, sont euh, étouffés, mises sous le tapis. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, quelles sont les forces qui arrivent au pouvoir, euh, c'est juste euh, incroyable parce que en fait, ce sont comme des partis euh, euh, frères, parce que on ne change que euh, les, euh, les participants, mais le, euh, mais le sens des politiques ne change pas. On voit l'augmentation euh, de courants populistes. On remarque euh, la dégradation euh, des élites qui pourraient entraîner leur changement. Aujourd'hui, nous voyons que les nouvelles. Euh, formation rassemble beaucoup aux anciennes. Donc, euh, on peut faire semblant que tout se passe bien euh, et que ce ne sont que euh, le prix à payer pour l'unité ne servirait à rien. Aujourd'hui, l'Union européenne a perdu sa souveraineté économique et euh, politique, d'autant plus euh, qu'il réponde euh, aux demandes de extérieur en menaçant leur propre business et leur propre économie. La situation actuelle et la situation économique actuelle difficile n'est pas le résultat de ces quelques derniers mois. Bien sûr que non. Ce n'est pas le résultat de l'opération militaire spéciale que la Russie mène dans le Donbass. Le dire, c'est vraiment euh, déplacer la responsabilité euh, ailleurs. En fait, la situation actuelle a été créée euh, il y a bien longtemps. Le monde se trouve dans cette situation euh, à cause de la politique de la... Euh, du soi-disant G7 plus qui ont plus fait plus la plus politique d'accumulation de dettes pendant de nombreuses années, ce qui s'est encore aggravé pendant l'épidémie de coronavirus, encore en 2020, quand la demande et l'offre pour les services avaient diminué. Et on peut se demander quel est le rôle de l'opération spéciale au Donbass dans tout cela Aucun, parce que tout simplement, les dirigeants des pays occidentaux ont commencé à imprimer de l'argent pour essayer de couvrir les déficits absolument euh, incomparables. Pendant ces deux dernières années, la masse d'argent aux États-Unis a augmenté de 38 Cela fait 5,9 euh, trillions de et il y a que quelques pays dans le monde qui ont le PIB qui dépasse ce nombre. Et la masse d'argent en Union européenne a également augmenté, énormément augmenté, euh, de 20% à peu près. Et j'entends de plus en plus euh, dernièrement, et vous me pardonnerez parce que euh, je, je, je n'aime pas euh, euh, faire beaucoup d'éloges à nous-mêmes, mais en fait les autres Occidentaux, ils disent euh, il parle de l'inflation euh, euh, Pouti de Poutine, mais... Je pense que toutes les personnes qui savent réfléchir comprennent ce qui se passe euh, réellement, car l'opération militaire spéciale au Donbass n'a rien à voir avec l'augmentation des prix sur les denrées alimentaires, et énergétiques et ainsi de suite. Euh, cette situation est seulement la conséquence des graves erreurs dans la gestion euh, des dirigeants des États-Unis et de l'Union européenne. Bien évidemment, notre opération militaire spéciale a joué un certain rôle dans ces processus, mais ces processus avaient déjà euh, lieu. Et ce qui se passe aujourd'hui pour eux est une espèce euh, de, de charge euh, pour dire qu'en fait, ce ne sont pas eux qui sont responsables euh, de l'utilisation euh, de moyens financiers qui n'étaient pas gérés convenablement. Où sont allées euh, ces euh, centaines de, de milliers euh, de notes de banque qui ont été imprimées euh, Personne ne voulait réfléchir quand ils l'ont fait. Oh, aujourd'hui, ils voient qu'il ne leur reste que euh, très peu. Si en 2019, l'importation aux états unis faisait 250 milliards de dollars par mois, aujourd'hui, cela fait 350 milliards de dollars. Il est très intéressant que l'augmentation a représenté 40%. Euh, proportionnellement, euh, cela correspond à l'augmentation de la masse d'argent imprimé qui a été observée pendant ces deux dernières années, en fait, qui sont allées sur les marchés des pays tiers. Je voudrais aussi ajouter que les États-Unis étaient des fournisseurs importants de produits alimentaires sur les produits mondiaux. Ils étaient fiers de leur tradition d'agriculture, de fermiers, qui étaient par ailleurs exemplaires, même pour nous. Mais aujourd'hui, le rôle des États-Unis d'Amérique, changé de façon fondamentale parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique se sont euh, transformés en importateurs purs et durs car ils achètent les denrées alimentaires dans le monde entier. Et ils continuent à augmenter leur importation. Mais la situation est encore plus flagrante dans les pays de l'Union européenne. Et ils ont créé actuellement une vague euh, de pénurie et d'inflation pendant les deux dernières années. Quasiment toutes les denrées ont augmenté dans le monde entier, les matières premières, mais surtout les produits alimentaires. Bien évidemment, les états unis et les pays de l'Europe occidentale continuent à importer. Mais le saldo entre les importations et les exportations a changé, car l'importation représente 13 milliards de plus que les exportations. Encore au mois de février de cette année, les index d'importation de, de produits alimentaires faisait 50%, tandis que l'indoxation d'importation de, de tous les produits a plus que doublé. Pourquoi échanger les marchandises contre les dollars et les euros qui perdent de la valeur Qu'est-ce qu'on peut faire et donc, l'économie euh, de... qui n'est pas réelle, en fait, va être changée par une économie qui est basée euh, sur les réalités. Euh, L'argent qui circule aujourd'hui perd de sa valeur euh, de 8 par an, à peu près. D'autant plus, cet argent peut être confisqué ou volé. Si, par exemple, les, les États-Unis n'aime pas quelque chose dans la politique d'un État ou d'un autre, il peut tout simplement le priver de cet argent. Euh, car vous savez que plusieurs États gardent leur euh, stock financier en dollars. Ce n'est qu'une analyse objective. Vous savez que dans les années qui viennent, nous allons commencer un mécanisme de conver... conversion des monnaies existantes. Et les autres pays vont le faire. Cela va concerner les produits alimentaires, les matières premières, et ainsi de suite. Cela va augmenter encore plus l'inflation du dollar concernant l'Europe. Euh, bien évidemment, euh, l'augmentation de prix actuels et la politique actuelle qui n'est pas euh, très visionnaire vont continuer à augmenter le, les prix sur les sources d'énergie. Et cela va continuer. Je vais me répéter. Il y a bien plus, euh, il y a longtemps, bien avant le début de notre opération militaire spéciale, ces prix ont augmenté. Donc il ne faut pas nous accuser de cela. Leur politique a également entraîné la diminution de production d'engrais, notamment d'engrais azotés. Les prix globaux de, sur les engrais azotés ont augmenté de 70% pendant la dernière année. Aujourd'hui, on continue à bloquer la logistique des livraisons d'engrais depuis la Russie et euh, la Biélorussie. La situation devient de plus en plus euh, difficile. Et il est très facile de prévoir ce que ça va entraîner. Cela va entraîner la diminution de production de produits alimentaires, ce qui veut dire que cela va créer des pénuries, ce que les prix vont augmenter encore et encore et que ce sont les pays les plus pauvres qui vont souffrir. Et tout cela a été créé par les États-Unis et les bureaucrates européens. Je me répète encore une fois, cela n'a pas été créé il y a quelques mois et à cause de la Russie, comme certains démagogues l'affirment. Non. Évidemment, euh, ce serait peut-être même agréable pour nous de savoir que nous sommes aussi puissants que nous euh, sommes capables de changer la situation dans le monde à un tel point. Ce serait peut-être euh, flatteur. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Cette situation, elle mûrissait pendant des années. Elle était créée par le manque de vision de ceux qui prenaient des décisions concernant les émissions financières pour changer les flux financiers, pour créer encore plus de déficits et pour provoquer des catastrophes humanitaires dans certaines régions. C'est encore une fois cette politique euh, coloniale qui est devenue beaucoup plus euh, fine, car elle est très difficile de comprendre du premier regard ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, il est très important d'assurer euh, la survie des États qui, ont, qui sont dépendants de la production des autres pour leur propre survie. La Russie, euh, est capable d'assurer euh, le nombre suffisant de denrées alimentaires et la quantité suffisante de denrées alimentaires pour notre marché intérieur, mais nous pouvons également augmenter les exportations. Nous allons exporter dans les pays qui ont le plus besoin de nourriture, là où il y a le risque de famine. Il s'agit des États africains et du Moyen-Orient. Mais bien évidemment, il y a des difficultés qui apparaissent et qui ne sont pas liées avec euh, nos positions. Vous savez, les Américains ont introduit les sanctions, puis les Européens les ont commencé, et puis les Américains, euh, en fait, ont changé d'avis parce qu'ils ont compris euh, où cela allait mener, mais les Européens n'ont pas euh, compris euh, ce qui allait se passer. Mais nous, nous comprenons que ce n'était euh, pas intelligent, mais c'est très difficile maintenant pour eux de faire marche arrière. Reprenons, la Russie est prête à contribuer à la gestion et à l'équilibrage des marchés mondiaux et nous saluons bien évidemment l'ouverture et vers, au dialogue de nos collègues de l'ONU et euh, à l'issue de ces pourparlers, nous allons peut-être pouvoir euh, créer des conditions favorables pour euh, l'équilibrage euh, de la situation économique mondiale actuelle. Je ne peux pas ne pas toucher la question euh, d'exportation ukrainienne euh, des produits alimentaires ukrainiens euh, sur les marchés mondiaux. Mais ce n'est pas nous qui avons miné euh, les port. Nous euh, n'empêchons pas cette exportation-là. Euh, D'après... Euh, D'après les calculs américains, il s'agit de 6 millions de tonnes de blé, 5 millions de tonnes de maïs qui sont empêchés euh, d'être exportés au niveau de marché mondial, ce n'est pas un ce n'est pas euh, un nombre énorme. Et par ailleurs, vous pouvez le faire via la Biélorussie, via la Pologne, via la Roumanie. Il y a plusieurs façons d'exporter euh, ces denrées. Donc, encore une fois, ce n'est pas de notre responsabilité, euh, c'est de la responsabilité des pouvoirs euh, qui sont en place euh, à Kiev et euh, ils doivent prendre ces euh, décisions euh, de façon euh, indépendante. Bon, il y a une autre euh, possibilité, c'est que ces blés servent euh, de paiement pour la livraison des armes, ce qui, ce serait, ce qui serait très triste. Maintenant, les institutions euh, internationales... Euh, euh, ne fonctionne pas correctement. C'était très euh, difficile euh, de conclure quelques accords que ce soit. Aujourd'hui, euh, la décision de la Russie de mener cette opération militaire spéciale a été difficile, mais elle était indispensable. C'était la décision d'un pays souverain, et ce qui est d'ailleurs euh, inscrit dans les statuts de l'ONU, euh, donc euh, la Russie, voulait tout simplement défendre euh, sa souveraineté. Vous savez que euh, les, euh, les Russes étaient objets de génocide pendant plusieurs années. Il y a, vous savez que l'Occident ne faisait qu'augmenter la présence militaire sur le territoire ukrainien. Concernant les, concernant les situations économiques, des habitants de l'Est de l'Ukraine, ça n'intéressait personne, mais des sommes énormes d'argent ont été euh, allouées pour euh, la russophobie et pour la livraison des armes. Aujourd'hui, euh, les défenseurs des territoires. Euh, de l'Est de l'Ukraine luttent pour leur droit de définir euh, où appartiendra leur avenir. Ils luttent contre les pseudo-valeurs qu'on essaie de leur imposer. Bien évidemment, tous les, tous les objectifs de notre opération militaire seront atteints. Et le gage pour cela est le courage et l'héroïsme de nos hommes ainsi que le soutien de notre société qui donne le soutien à notre armée, la compréhension de la vérité historique que nous défendons, ce qui est de soutenir et de protéger la souveraineté de notre État. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la souveraineté ne peut être partielle. Elle ne peut qu'être complète avec toutes les composantes qui euh, s'ajoutent les unes aux autres. Donc nous ne devons pas que défendre notre identité. Nationale, mais aussi nous devons promouvoir notre euh, indépendance économique. La construction des sanctions économiques occidentales a été construite sur une thèse fausse, que l'économie russe n'est pas souveraine, qu'elle est vulnérable. Ils se sont tellement euh, euh, épris de leur propre idée euh, de, du côté euh, Retardés euh, de l'économie euh, russe, qu'ils n'ont pas euh, compris euh, à quel point notre pays a changé pendant ces quelques dernières années et comment nous avons changé, comment nous avons euh, travaillé sur notre sécurité macroéconomique, sur notre sécurité alimentaire, comment nous avons avancé dans le domaine de notre indépendance financière. Bien évidemment, la situation actuelle pose devant nous quelques euh, défis, par exemple la livraison euh, de pièces détachées. Euh, les chaînes logistiques sont euh, brisées. Mais en même temps, ces défis nous donne de nouvelles possibilités. Nous en parlons souvent, mais c'est la réalité c'est une stimulation assez importante pour développer notre potentiel économique, scientifique, intellectuel. Bien évidemment, il est impossible de résoudre une tâche d'une telle complexité rapidement. Nous devons travailler dans une perspective à long terme. Et en réalisant les plans de développement de l'économie de, la, de notre pays ne sont pas changés. Euh, il n'y a que les façons de les atteindre qui changent. Et je voudrais toucher quelques euh, points importants pour le développement de notre pays. Premier point, c'est l'ouverture. Nous avons toujours visé le partenariat euh, d'égal à égal. Et vous savez, ceux euh, qui sont dépendants cherchent toujours les responsables pour leurs propres euh, problèmes et dépendent de leur suzerains. Et euh, vous savez que la Russie ne va pas et, aller euh, vers l'auto-isolement. So nous allons continuer à chercher des qu de <pêche> de partenariats de avec tous ceux qui qui veulent continuer à collaborer avec nous. C'est une majorité d'États du monde. Tout le monde le sait. Je ne dirai rien de nouveau euh, si euh, je rappelle que tous ceux qui veulent travailler avec la Russie subissent euh, des sanctions ouvertes, parfois même les menaces ouvertes de la part des États-Unis. Parfois, un tel chantage euh, ne vaut pas grandir chose quand des vrais leaders dirigent euh, tel ou tel pays et, qui, et que ces leaders comprennent où sont leurs véritables intérêts. Et la Russie va continuer à augmenter la coopération avec ces États. Bien évidemment, nous allons continuer à coopérer avec les entreprises occidentales qui, malgré tous les bâtons qu'on le met dans les roues, continuent à collaborer avec nous. Nous allons créer une nouvelle plateforme de paiement indépendante. Pour augmenter et faciliter les structures logistiques, nous développons les nouveaux couloirs logistiques. Nous construisons les nouveaux ports de cargaison. Euh, notamment dans les mers nordiques ainsi que dans le bassin de la mer Caspienne et de la mer Noire, ce qui permettrait des canaux de communication avec les pays de l'Asie centrale et euh, de Proche-Orient. Ce n'est pas que le commerce international qui est important, mais c'est aussi la coopération humanitaire, sportive et culturelle qui importe dans l'établissement et le renforcement de ces contacts. Le deuxième principe de notre développement durable, ce sont les libertés économiques. Chaque initiative privée qui va viser le bien-être de la Russie doit être soutenu. La pandémie nous a montré à quel point la flexibilité et la liberté économique sont importantes, car euh, il est possible d'être concurrentiel sur le marché mondial en s'adaptant aux réalités changeantes. Il est très, il est très important d'assurer euh, le développement de l'économie en s'appuyant sur les business privés. Vous savez que nous avions un moratoire sur les vérifications de petites et moyennes entreprises jusqu'à 2018. Nous l'avons étendu jusqu'à l'année 2021. Et vous savez que nous avons encore diminué les euh, mh, vérifications de tous euh, les représentants de business privés à condition qu'ils ne soient pas dangereux pour l'environnement. Donc, nous vérifions de moins en moins euh, nos euh, business privés. Nous les avons diminués de six fois l'année dernière. Pourquoi Parce que parce que, en fait, grâce à ce niveau de confiance que nous leur accordons, euh, nos entreprises sont devenues beaucoup plus responsables. Cela montre que les entreprises russes sont devenues matures, responsables. Nous avons encore une motivation d'augmenter euh, le niveau de confiance envers nos euh, business. Et nous avons décidé tout simplement d'abolir le système de vérification euh, de toutes les entreprises privées russes qui ne sont pas liées avec la menace potentielle à la santé. Et tout le monde le comprend que on peut adapter une approche orientée euh, aux risques. Et je demande à euh, nos dirigeants des structures économiques euh, d'élaborer les programmes euh, qui y correspondent pour minimiser euh, les euh, malversations et d'autres. Euh, euh, violations. Nous sommes en train euh, de travailler sur les législations économiques et sur le droit, les articles du droit pénal relatifs à l'activité économique. Dans l'avenir le plus proche, nous allons euh, adopter la législation euh, et alléger la législation concernant euh, les euh, violations euh, fiscales. En gros, nous devons de façon prudente, mais de façon euh, appuyée, euh, décriminaliser euh, les euh, infractions économiques. C'est une question très. Euh, très, très délicate, euh, car euh, aujourd'hui, euh, nous sommes face à un comportement illégitime de nos partenaires occidentaux et qui font en sorte à ce que euh, les business russes sont obligés de ne pas respecter les accords. Mais nous comprenons bien qu'ils euh, ne le font que euh, parce qu'ils sont, euh, ils n'ont pas d'autre choix. Il est, c est important, important de réfléchir, de réfléchir aussi les à assouplir les, euh, les euh, sanctions concernant, euh, concernant euh, les sanctions euh, fiscales. Les législations doivent correspondre aux euh, réalités et nous travaillons là-dessus depuis, euh, depuis euh, 2016, notamment dans le domaine euh, de l'inflation. Et enfin, nous devons revoir euh, les euh, délais de détention provisoire envers les... Euh, les acteurs économiques. Quand les dirigeants sont en détention, les entreprises sont obligées d'arrêter leur activité. Plusieurs personnes perdent leur emploi. La réputation des entreprises sont menacées. Donc je demande à tous les responsables de mettre fin à ces pratiques. Et je demande au gouvernement euh, de préparer ensemble avec la Cour suprême, euh, de préparer les amendements correspondants dans la législation concernant le Conseil de sécurité. Euh, nous devons également travailler sur les affaires criminelles qui sont ouvertes et qui ne sont pas menées à bien. Qu'est-ce qui est derrière tout cela Certaines affaires sont ouvertes sans fondation ou bien sont utilisées pour effectuer la pression sur tel ou tel acteur économique. Nous allons discuter de ce sujet encore une fois et plus en détail en automne. Sans doute le rôle important pour créer euh, une, euh, pour créer une atmosphère propice à l'activité économique est discutée lors de ce forum de Saint-Pétersbourg. Euh, notre agence des euh, initiatives stratégiques euh, effectue une évaluation constante des acteurs économiques nationaux. Et aujourd'hui, la région de Moscou à, est montée. Elle était au, à la huitième place et maintenant elle est à la troisième place. Les régions de Toula, de Sakhalin, Saint Saint-Pétersbourg, Barsch-Kortostan ont également augmenté. Euh, aussi, les régions de Kourgan qui ont augmenté de 36 positions, les régions de Perm et d'Altaï, Ingusheti correspond, en correspondance de 36-24%. Je voudrais remercier. Euh, nos collègues dans les régions pour leur travail efficace. Et bien évidemment, notre gouvernement fédéral doit soutenir les initiatives économiques des personnes particulières, surtout dans les régions éloignées. Il s'agit également de programmes de production et de vente de produits écologiques sur notre marché intérieur. Il est très important de créer de nouvelles possibilités, de créer euh, des terrains euh, logistiques euh, électroniques. Il est très important de moderniser également le fonctionnement de la poste russe. Il est important d'aider les petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs à obtenir les nouvelles compétences. Nous allons focaliser les sur les petites, petites sur les villes, villes et nous allons focaliser sur le, sur le, le développement des petites et moyennes, moyennes entreprises. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux dirigeants de grandes entreprises, aux, aux gestionnaires, chers collègues, chers amis. En succès véritable, le sentiment euh, de dignité et de respect vis-à-vis -vis de soi-même vient seulement quand... On lit euh, notre propre avenir ainsi qu'à l'avenir de nos enfants avec l'avenir de notre Voilà donc pour ce long extrait du discours de Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Vous en avez découvert environ 45 minutes. Un discours très anti-occidental, très anti-américain. Et puis finalement le message, Gauthier, c'était l'économie russe même pas mal après les sanctions occidentales. C'était ça le message que voulait faire passer le, le président russe aujourd'hui Oui, notamment. bien sûr. Et à chaque fois que Vladimir Poutine parle de la sorte et finalement chacune de ses allocutions est empreinte de cette volonté, on ne peut pas s'empêcher de dire, de penser que Vladimir Poutine prend pour des idiots son auditoire. Que ce soit les Russes ou que ce soit le parterre de euh, dirigeants d'entreprises qui sont à, au forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est un peu la réalité parallèle russe. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Si vous le permettez, mmh. je voudrais y revenir okay. euh, brièvement parce que le début de cette euh, allocution, de cette prise de parole de Vladimir Poutine était consacré exclusivement aux États-Unis. Et là, quand il dit, par exemple, je, je, je cite, que les États Unis veulent punir punir ceux qui ne. les États qui ne veulent pas se soumettre. Euh, on n'a on pas d'exemple immédiat, mais on peut imaginer, oui, ce qui s'est passé par le passé, euh, l'invasion de l'île Grenade, la manière dont euh, les États Unis ont muselé dans les années 60 et 70 l'émergence de démocratie euh, en Amérique du Sud, en Amérique latine. Certes, il y a des exemples, mais qui, aujourd'hui, muselle le droit à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie d'exister. Deuxième exemple, il dit euh, les États-Unis violent leurs propres principes. Alors ça c'est un, c'est une, une ancienne de Vladimir Poutine parce que souvenez-vous à l'époque des gilets jaunes, il avait qualifié ce mouvement à la fois de mouvement qui prouvait la déchéance ou l'incapacité de l'économie occidentale à satisfaire ses citoyens. Un et de deux des propres manifestants, deux, euh, finalement, de finalement de personnes qui étaient qui cassaient les icônes, qui étaient des, des saboteurs puisqu'ils avaient maquillé l'arc de triomphe ici à Paris. Donc pour Vladimir Poutine, ce qui se passe en Occident est toujours dirigé au fond vers une vers une déchéance volontaire ou non, que lui appelle bien sûr de, de ses vœux. Euh, alors, pour, vous disiez aussi la question de, de l'économie, tout va bien. Oui, nous avons, dit-il, réinjecté des liquidités dans l'économie russe. C'est vrai. 120 milliards de roubles injectés pour les prêts à long terme, notamment. Tout à fait, c'est exact. En revanche, il y a toute une partie, c'est presque de l'ordre de 50 milliards, qui proviennent du commerce des hydrocarbures. C'est-à-dire de, de, de ce que paient les occidentaux. Donc, cette réinjection, effectivement, et ça, c'est toute la l'ambiguïté la, la, de la réaction européenne et occidentale. Cette réinjection de liquidité provient en partie de ce que précisément les occidentaux paient pour leur gaz, euh, pour les hydrocarbures, et qu'ils ne peuvent pas, auquel ils ne peuvent pas renoncer tout d'un coup. Ça, c'est clair. Mais alors, sans, sans aller plus loin, il y a une dernière chose aussi qui m'a euh, frappé. Et ça, c'est très, me semble-t-il, très important. Il a bien évidemment fait allusion au soutien du peuple russe. Lequel le peuple russe, effectivement, paraît euh, soudé, même quand certains ont des doutes et même quand certains essayent de résister. Là où c'est très important, c'est qu'il il a fait allusion justement à ce ciment du peuple russe. Et vous savez qu'en Russie, les gens qui vivent bien sont assez, finalement, proportionnellement assez rares. Que l'immense majorité des citoyens russes sont juste à la limite de la précarité, et que certains sont quasiment dans la pauvreté. Et que montre-t-il Que montre ces, ces personnes Beaucoup de ces personnes continuent à soutenir Vladimir Poutine, indépendamment du fait, donc, qu'ils n'ont pas profité, eux, de ce que Poutine... a appelle les bienfaits que lui aurait apportés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ce conflit, et ça nous avons beaucoup de mal en Occident à le comprendre, les Russes, pour certains... Euh accorde une grande valeur à ce qu'on pourrait appeler des gratifications symboliques. C'est-à-dire que Vladimir Poutine rehausse le niveau de la Russie, redonne une fierté à la Russie, et ces gens-là suivent, même si eux-mêmes continuent à ne pas avoir de chauffage ou d'eau dans la région ou dans la ville où ils habitent. Ils ravivent le sentiment patriotique. Oui, mais ce sentiment patriotique, vous voyez bien jusqu'où il va. Il va jusqu'à... C'est intéressant, certains diront que c'est une grande noblesse, d'autres diront que c'est le mouton qui suit la propagande, mais ce sentiment va jusqu'à renoncer à ses propres exigences qui sont, disons-le, minimales en Russie. Les, les gens ne demandent pas le, le, le Pérou, comme on dit. Donc voilà voilà un peu pour ce, pour ce, ce, ce tableau brossé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a parlé des états unis on pouvait se dire, au fond, c'est la manière dont agit la Russie. Et derrière ces critiques économiques, il y a bien sûr la critique idéologique. Vous en avez brièvement parlé, Gauthier. Le modèle européen est en déclin. Les, les intérêts des peuples européens ne sont pas pris en compte. Finalement, c'est un peu le même discours aussi qu'on a côté européen. Hein. Le... C'est le pouvoir, finalement, ne représente pas le peuple. Alors, euh, là aussi, c'était étonnant parce qu'il a, a parlé des régimes ou des tendances populistes en Europe comme étant un danger, alors que lui-même les favorise. On connaît ses liens euh, avec l'extrême droite française, avec d'autres extrêmes droites européennes. Et euh, le discours qu'il tient est celui de ces extrêmes droites, c'est-à-dire le, les élites ne représentent pas le peuple. D'ailleurs, ces élites sont décadentes. D'ailleurs, l'Occident est décadent puisqu'il ne respecte même pas ses propres principes. Mmh. Et là, on pourrait être d'accord avec lui. Oui, oui. Bon, euh, mais encore une fois, c'est la déchéance marquée. Puis il, il ajoute que euh, finalement, en matière de, de soutien à l'économie, euh, les pays d'Europe n'y arrivent pas puisque l'inflation est haute. Je pense quand même que le chiffre qu'il a avancé de 20% en Europe concernait simplement certains pays. La Russie est à 16%. Mais vous voyez qu'il y a cette critique de l'Occident persuadé qu'il y a une supériorité de la Russie. Là aussi, c'est très fort cette supériorité de la Russie. Elle est importante parce que dans, j'allais dire, dans le l'imaginaire russe, euh, il y a souvent l'idée que la Russie n'est jamais aussi forte et jamais euh, aussi bonne que lorsqu'elle a le dos au mur. Et au fond, c'est ce que décrit Vladimir Poutine. Et ensuite, de manière contradictoire, il dit tout va bien. Donc vous voyez qu'on tape sur, on joue, même de manière contradictoire, sur tous les domaines d'une rhétorique et d'une propagande qui pour être éculé et euh, éhonté, ne cesse pas moins de, de séduire une large partie du peuple. Et puis aussi de, de l'auditoire. Ici, encore une fois, on ne sait pas quels sont ceux qui sont persuadés de la pertinence des propos de Poutine, mais en tout cas, ils sont là et ils applaudissent. Et on l'oublie euh, parfois, Gauthier... Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 1999 il devrait le rester encore peut-être une dizaine d'années 99 à quelques minutes près puisque voilà. c'était dans la nuit du 31 décembre Tout à fait, on se souvient du départ de, de Boris Eltsine. Euh, c'est un calendrier tout à fait différent et c'est ça aussi hein, qu'il y a en, en toile de fond c'est que les Européens se projettent peut-être sur les 4-5 prochaines années Emmanuel Macron vient d'être réélu dans 5 ans il ne sera plus président Vladimir Poutine sait qu'il peut jouer sur un calendrier à plus long terme C'est vrai, C'est vrai. ça fait partie de son argumentation c'est-à-dire qu'il estime là aussi Sauf s'il y a des problèmes de santé Bien sûr, alors justement les problèmes de santé. Je fais une toute petite parenthèse. On peut se demander raisonnablement si ces problèmes de santé qui pourraient être juste de manière allusive, distillés par le Kremlin ou par les médias russes, ne sont pas destinés en fait à donner une petite sucette à l'Occident qui, par la grâce de Dieu, serait extrêmement soulagé que Vladimir Poutine ne disparaisse sans que nous, quand je veux dire l'Occident, mmh. n'ait le petit doigt à lever, ça serait euh, la divine surprise, si vous me permettez l'expression. Donc là, il y a quelque chose à, à, à creuser. Mais sur le sur ce que vous disiez sur la question euh, de, de, de la Russie, de son économie et, et de la, la pauvreté de la réaction euh, occidentale, ça c'est le discours classique, c'est-à-dire que Vladimir Poutine dit... Euh, par rapport à leurs déclarations, ils ne sont pas capables de les assumer. Il y a une dernière chose... C'est pour ça que l'Europe est, est en décadence. Voilà. Est l Alors, elle est en décadence économique, ouais. mais elle est en décadence morale. Idéologique. Il ouais. a parlé des pseudo-valeurs ouais. de l'Europe. Question à poser à tous les Russes, que pensent-ils des pseudo-valeurs du nationalisme russe Ça serait intéressant. Ça va être compliqué de poser la question oui. actuellement à <rire> Oui, Moscou. C'est vrai. vrai. Merci vrai. beaucoup Gauthier pour votre analyse. On se retrouve bien sûr un peu plus tard. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 20 minutes pour le prochain. Restez avec nous sur France 24. L'information à chaud, c'est sur France 24 et sur France24.com.